L'idée est d'explorer ce qui fait la spécificité de l'espèce humaine, pourquoi est-ce que nous sommes la seule espèce animale, la seule espèce de primate, à être capable de manipuler non seulement le langage et la communication avec les autres, mais aussi des structures mentales d'une extrême complexité, comme c'est le cas en mathématiques, comme c'est le cas dans le domaine musical. Clairement, le cerveau humain est tout à fait unique dans l'expansion de ces circuits qui impliquent la région dite de Broca. L'espèce humaine assemble des informations dans cette région d'une manière qui ne semble pas être possible euh, pour d'autres espèces de primates.